Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et sur aussi comment un cinéma peut représenter quelque chose. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à de plus en plus banaliser un petit peu la salle de cinéma. Alors je ne dis pas que le cinéma de manière générale est banalisé, c'est pas le cas, la salle de cinéma, dans le sens où aujourd'hui une salle de cinéma représente moins qu'un écran. On a souvent tendance à idéaliser l'écran de cinéma, de se dire que voir un film dans une salle, c'est plus important. Mais le cinéma en lui-même, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus tendance à voir comme quelque chose d'anecdotique, parce qu'on ne se dit pas que c'est le lieu qui est le plus important, on se dit que c'est ce qui se passe dans la salle. Or, moi je trouve que le lieu est extrêmement important. Et en fait, j'en ai pris réellement conscience que tout récemment, par le biais du cinéma dans lequel je travaille aujourd'hui. Parce que c'est un cinéma qui a plus de 100 ans, le cinéma où je suis. Donc, un cinéma qui arrive à passer les 100 ans, c'est extrêmement rare. C'est rare et c'est un peu un monument. Hein. Je ne vais pas vous mentir, le cinéma dans lequel je bosse aujourd'hui, je le considère, de mon côté, comme une institution, comme un endroit réellement qui a une place importante au sein de la ville et au sein de la culture. Et donc, du coup, j'en ai pris réellement conscience... À partir du moment où j'ai commencé à me dire que lorsque j'allais faire les journées du patrimoine, j'allais pas simplement me contenter de faire l'agent ou le technicien comme d'habitude, mais j'allais réellement participer à montrer à quel point le cinéma dans lequel je travaille a une importance. Et en gros, nous, les journées du patrimoine dans le cinéma où je travaille, ça se passe à peu près comme ça. Toute la journée, des visites du cinéma sont organisées. Et quand je dis des visites, c'est-à-dire qu'il y a carrément une salle qui est allouée à la projection de vieux films du patrimoine, de vieux films historiques ou aussi de bandes annonces particulièrement classe puisqu'elles sont projetées en pellicule. Euh, et où, du coup, en plus de ça, il y a ma directrice et mon adjoint de direction qui font des visites de tout le site qui montre comment ça se passe dans un cinéma, qui explique les différents éléments qui font que on arrive à le faire tourner, qui montre un petit peu la cabine de projection, mais qui montre aussi l'endroit où la direction s'occupe de préparer la programmation, qui montre un petit peu tout. Et c'est à partir de ce moment-là en fait que j'ai pris conscience qu'un cinéma, bien au-delà d'être un lieu de culture, ça peut être aussi un lieu historique. Et ça peut sembler très bête comme prise de conscience parce que peut-être qu'il y en a beaucoup parmi d'entre vous qui l'ont déjà eu cette prise de conscience en allant voir des lieux importants de la culture cinématographique, française ou internationale. Mais c'est vraiment à ce moment-là, moi, vu que je suis encore jeune dans euh, l'exploitation cinématographique puisque, bah, mine de rien, ça ne va pas faire non plus plus de 7 ans que je suis là-dedans. Donc c'est encore léger, je trouve. Moi, ouais, 6 ans, j'entame ma septième année. Donc du coup... C'est réellement là seulement que je prends conscience à quel point un cinéma, le lieu en lui-même, a un impact aussi sur la manière avec laquelle on va regarder le septième art. C'est des prises de conscience très bêtes. Mais je me suis dit ça et ouais, c'est important. Et ouais, en plus, soit dit en passant, je complète cette anecdote, mais les Journées du Patrimoine, c'est vraiment un moment qui, je trouve, est particulièrement cool et dans lequel j'ai la sensation que les gens découvrent réellement le cinéma ne sont pas uniquement là en tant que spectateurs à vouloir voir un film, mais viennent aussi là pour prendre conscience d'à quel point la salle en elle-même a quelque chose de spécial. Et ça, je trouve ça très beau. J'espère que cette petite anecdote vous aura plu. Et n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.